Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter aujourd'hui le matériel que je vais utiliser lors du grand raid des Pyrénées, les 120 km Alors, petite pré précision, c'est une proposition de matériel, c'est le matériel que je vais utiliser, c'est du matériel que je connais Donc euh, voilà, je vous fais une proposition, maintenant ça pourra vous donner peut-être des idées de matériel à utiliser ou ne pas oublier euh, Voilà, donc euh, c'est parti, je vous présente ça tout de suite Allez c'est parti, on va commencer tout de suite par le matériel qui va être presque le plus important euh, c'est à dire les chaussures et ce que je vais emporter avec moi Niveau de mes pieds, alors euh, on, je partirai avec les Oka Speed Go 3, c'est vraiment un modèle que j'affectionne tout particulièrement. Et euh, donc, avec cette paire de chaussettes là, c'est euh, des compresses sport. alors c'est les mid compresse euh, mid mid socks. Euh, voilà, donc encore une fois, hein, je vous mets tous les liens dans la description. Euh, c'est c'est mon combo favori. Euh, avec ça, je mettrai ces chaussures là à la base, vie, c'est les Sportiva Acacha. Avec les chaussettes, la chaussette de France, voilà, c'est euh, enfin, voilà, aussi un modèle que, que j'affectionne que tout particulièrement. Ces chaussures-là, c'est les chaussures que je vais prendre avec moi pour faire le, le GR20 en septembre. Donc euh, voilà, c'est vraiment au niveau montagne, c'est le top. Euh, ensuite, donc, on va aller euh, au niveau du sac. Le sac, je vais prendre avec moi, donc forcément le Mont-Salomon euh, Adveskin 12. Euh, avec ça je vais prendre deux, deux flasques, deux flasques de, de 500 devant et comme euh, le, le, le matériel obligatoire euh, veut qu'on ait euh, au moins un litre bah, je vais être obligé de prendre avec moi le, le camelback en plus donc voilà euh, donc euh, le petit gobelet qui est obligatoire réserve alimentaire, alors là j'ai mis qu'une pomme pote mais bon je vais en prendre deux plus une barre et, et puis euh, à la base vie j'en aurai d'autres euh, le topo de trail ça c'est un plus c'est pas obligatoire mais voilà je vous le recommande c'est pour avoir tous les, tous les, euh, les points de ravito, voilà, le dénivelé les nombres de kilomètres etc je vous, je vous les présenterai en détail dans une autre vidéo euh, ensuite donc on a les bâtons alors moi j'ai les euh, TSL Addict Tri Carbon 4 Cork ça c'est pareil je vous les ai présenté dans une vidéo je prendrai des bâtons avec moi ça c'est un petit plus que je vous recommande c'est les sacs c'est Compressport qui fait euh, qui fait ça qui enfin, dans, les, dans les vêtements qu'ils ont ils mettent un petit sachet comme ça gardez les ça peut vous servir c'est étanche et euh, bah, du coup vous pouvez les mettre dans votre dans votre sac pour euh, bah, garder vos, vos affaires au sec quand euh, quand euh, bah, il pleut euh, au niveau matos électronique alors là ils, ils imposent d'avoir deux frontales donc euh, bah moi j'ai comme j'ai deux, deux pezels nao bah, je vais prendre les deux euh, voilà, j'ai ma montre, c'est la Garmin euh, Forerunner 910 XT. Alors j'ai un petit peu peur au niveau de l'autonomie. La, euh, voilà, ça, je pense que ça va pas, ça va pas durer tout du long. Mais bon, on fera comme ce qu'on peut. Le téléphone portable, ça c'est obligatoire. Les écouteurs, comme c'est pas, comme euh, c'est obligatoire, enfin c'est obligatoire non, mais euh, là, je pense que la nuit, vont, ça, va me faire, ça va me faire du bien d'avoir euh, un peu de musique pendant les longs moments de solitude. Euh, ça, c'est mon petit gris gris. Euh, alors, ensuite, le matériel obligatoire, on a des, une paire de gants. Alors, moi j'ai les 6 malpes en fait qui se, qui font euh, moufle, comme ça, c'est vraiment très très efficace. Le slip des grands matchs, comme je dis, hein, c'est le, le slip, euh, le, le, le boxer quechua de randonnée. Alors, ils le font plus celui-là, moi j'en avais acheté 3 à l'époque, euh, mais bon, je trouve qu'ils sont vraiment très très bien. Au niveau tenue, euh, bah, j'aurai ça. Alors c'est euh, donc le short euh, et le haut euh, Simalp euh, Voilà donc euh, ça c'est pareil C'est quelque chose que j'ai testé, approuvé et Largement et très efficace Au niveau de ma, de, des, des vêtements chauds euh, Je vais prendre avec moi le, le haut technique haut de l'eau euh, C'est vraiment au euh, voilà, niveau frottement, confort, euh, etc C'est vraiment le top du top Enfin euh, voilà j'en ai pas trouvé des, des, des mieux euh, Au niveau du matériel euh, contre la pluie alors euh, ça c'est un pantalon le, pantalon, le tout nouveau pantalon de, de chez Simalp que je viens de recevoir, que j'ai pas encore testé mais bon bah je, je, vais, je vais sûrement partir avec lui s'il si me convient au niveau, au, niveau, au niveau technique, frottement, taille, etc. Je, je partirai avec et également la veste imperméable euh, Simalp euh, Alors je vais prendre aussi des, des bœufs, ça j'en aurai je pense 3 ou 4 avec moi ou dans les bases vie. Et voilà, je pense que j'ai tout présenté. Euh, bah écoutez, euh, j'espère que cette petite vidéo de présentation, alors c'est très rapide. Hein, euh, voilà, je ne voulais pas vous saouler pendant, pendant 10 ans avec le matériel que je vais prendre. Euh, vous, vous, ça, vous, ça vous plaît, ça peut vous aider j'espère. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était François, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Euh, C'était François, bye bye